Sweet baby Jesus in the office. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, mon nom est Jonathan Drapeau, c'est l'émission 9 de la lutte professionnelle du Wrestle Rock Podcast, je suis en co-animation avec mon éminent collègue Benoît Lafaray, comment ça va mon Ben? Ça va bien, bien content de te retrouver, je suis content de partager nos nouvelles, partager nos connaissances aux fans qui nous écoutent, et bien ce le... soir le pay-per-view AEW All Out! voir nos pronostics là-dedans nos prédictions. Oui, on est euh, le 10 euh, pas le 10 le 5 septembre, 5 septembre, ouais, c'est ça. Une date qui restera marquée à jamais dans l'histoire euh, probablement de la lutte AEW. Donc enchaînons tout de suite avec les nouvelles et nous reviendrons euh, par la suite sur nos pronostics de et... l'aventure All Out. Eh bien, nous allons commencer par des nouvelles de la compagnie de Stamford la WWE, vous allez le deviner, vous l'avez deviné Figurez-vous qu'après une longue absence due à la pandémie de la COVID-19, la WWE sera bientôt de retour en Arabie saoudite, soit le 21 octobre prochain. Il y aura le gala, le pay-per-view Crown Jewel. Puis euh, la dernière fois qu'un qu show a eu lieu en sol saoudien, ça remonte déjà à février 2020. Il y a eu à date 5 pay-per-views de la WWE qui ont eu lieu jusqu'à présent en Arabie saoudite, dans le cadre d'une entente de 10 ans avec les autorités sportives de ce pays. Ensuite, dans le fond, euh, est-ce que tu viens de nous dire qu'il euh, y allait y avoir des nouveaux pay-per-views? Est-ce que tu avais entendu parler que le King of the Ring euh, reviendrait prochainement sur nos écrans? Oui, mais ce ne serait pas le King, ce serait le Queen. Le Queen, le Queen of the Ring, euh, prochainement sur nos écrans, euh, près de chez nous. Euh, on, on peut s'entendre pour dire que ça va être... Euh, Charlotte? Charlotte Flair qui va ouais, gagner ça. Parce qu'ils veulent pas qu'elle parte euh, ah, à la concurrence. Je pense pas, là. Et il y a aussi euh, des nouvelles concernant euh, Triple H. Triple H euh, en ce moment sur les médias sociaux s'est fait un petit peu balancer un paquet de choses euh, suite à euh, ses performances euh, sur son projet euh, de direction et de stratégie en lien à la NXT. Euh, suite à tout ça, euh, il semblerait que Vince McMahon aurait repris les cours d'eau, toute la coordination de cet ouais, événement majeur hebdomadaire, mm -hmm. et puis euh, ferait euh, affaire avec Tony Khan et euh, M. Bruce Pritchard pour euh, faire l'événement euh, hebdomadaire, comme je le disais. Donc, c'est Tony Khan, canne de poids, canne de conserve. Canne de bine, sirop de red. Et voilà. Mais Bruce Pritchard, vous saviez tout que c'était Brother Love à l'époque. Yes, le premier manager de Undertaker, mesdames et messieurs. As of a series. 90, mesdames et messieurs. Qui l'a non... Qu annoncé? T'as dit bien si! Mesdames monsieur, monsieur. <rire> <rire> oh, oh, oh. <rire> Bref, on fait bien des blagues avec ça, mais est-ce que t'as est vu le nouveau logo de la NXT? Oui, puis ah, ça va. Ça va ça... je l'aime pas, sérieux. Ah, ça vaut pas de la main. Moi, j'aimais bien mieux le logo jaune doré. Ah, c'est sûr, c'est sûr. T'sais, on en a parlé souvent récemment, ensemble, puis il y, y a des nouvelles, il y a des rumeurs, en fait, concernant. Euh, une éventuelle euh, vente de la WWE et un achat de l'entreprise Disney. Euh, Peut-être que c'est euh, une stratégie derrière ça d'avoir un peu euh, enfanté le logo de la NXT. Euh, je trouve que ça fait Zazam Street. C'est vraiment bizarre là, ce qui se passe en ce moment. Euh, Vince McMahon aussi semble... Euh, euh, durant euh, certains témoignages et euh, certaines nouvelles comme Wrestling Inc puis d'autres euh, d'autres gros là euh, dans les, dans l'industrie de la lutte euh, des nouvelles de lutte il semblait dire que Vince McMahon ne voulait plus engager de lutteurs indépendants ouais j'ai euh, lu ça quelque part WWE parts, ouais. il voudrait vraiment euh, consolider et créer ses propres personnages avec des hommes qui sont beaucoup plus gros euh, comme à l'époque de Gordon Era avec notre ami le dieu de la guerre ouais, des shapes comme Hercule, des shapes exact. comme euh, Morocco, des shapes comme ben Snuka ben, mais là euh, peut-être une hypothèse mettons ça pourrait-tu être mettons, euh, mettons 50% Vince McMahon, 50% Disney pour essayer de planter la concurrence de Jacksonville c'est peut-être euh... une hypothèse ouais, c'est une très bonne hypothèse par exemple que tu nous dis là Ben, euh, peut-être pourquoi pas? Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est euh... qu'une chanson. Oui, exactement. Yes. Et euh, donc, on est rendu euh, le nom de, du pay-per-view du jour de l'an 2022. Il semblerait en fait que la WWE, euh, pour la première fois, aurait euh, un événement, la, la journée du jour de l'an. Euh, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que je me souviens, euh, dans le temps, euh, Kiss l'avait fait aussi. C'était un événement qui était euh, en Inde. Et puis, euh, c'était... Euh... C'était au jour de ou c'était le 31 décembre? Je pense que c'était le 31 ah, En tout cas, hein, ou l'autre. Bref, je crois que c'est une, bonne... une bonne chose. T'sais, pendant les fêtes, des les gens euh, se... Se réunissent en famille et puis euh, ça donne des choses euh, merveilleuses. Alors, nous avons appris yes. de sources sûres yes, que okay. ça s'appellera WWE Day One Atlanta. Est-ce que tu entendu parler euh, de quelque chose à propos de Rakishi puis de sa nièce? Ouais, ça a l'air que sa nièce, euh, elle aurait été retrouvée sans vie à cause d'un meurtrier. Oui, puis euh, Rakishi. Euh, offrirait une récompense de 50 000 à quiconque pourrait fournir des informations servant à faire arrêter le meurtrier de sa nièce, Jeda Tofahé-Hono, excusez-moi, c'est sans noms j'ai mal à la bouche à le disant, yeah, euh, qui a été assassiné le 30 juillet dernier. On ne pouvait pas faire cette émission Wrestle Rock Podcast sans parler de, des événements de SummerSlam euh, qui ont eu lieu il y a à peu près deux semaines. Tu as pensé quoi, toi, du, en, en général, de SummerSlam? Ah, oh, je l'ai trouvé ben moyen, sérieux. Je m'attendais si vraiment à... tu aurais une note sur 10 à mettre, toi, tu mettrais combien, une euh, note générale? Ben, mettons 6, six, là. 6, six, t'es généreux, hein? Je oui, voyais oui. sur les internet, il y avait beaucoup de gens, c'était du 5, 4, 6. Fait que tu Honnêtement, c'est pas le meilleur SummerSlam qu'ils ont fait de tous les temps. Là. Avec la compétition de Jacksonville, ils vont mmh. devoir euh, manger des croûtes et relever leurs manches, puisque je sais pas si tu as remarqué, le budget est, est rendu, on dirait, limité pas à la limite limite WWE. Limite. Euh, on a remarqué euh, beaucoup moins d'effets spéciaux, beaucoup moins de set de d'écran géant. Ben, pas d'écran géant, mais tu sais. De, de, de, de, de visuel Les pétards, t -t il n'y avait pas d'entrée. Ben, C'était très, très limité au niveau, euh, au niveau euh, divertissement. Euh, je me demande si euh, ce qui se passe avec la WWE en ce moment. L'entrée, ça faisait un peu un view in your house de 1996, là, quasiment. Là. C'est triste. Honnêtement, j'ai trouvé ça euh, bien, bien, bien. Vo voire même euh, le vieux, euh, l'espèce de, de mur de briques de l'ICW. C'était bon, l'ICW, mais l'entrée était limitée en bâtiment. Ah, oh, ouais, je sais. Je sais, mais tu sais, euh, ça faisait pauvre, ça faisait cheap. Tu sais, euh, une belle entrée qui ouvre, là, comme une porte d'ascenseur, comme euh, le nouveau logo de la dans le temps, ça n'arrêtait ah, pas ah, Ouais, ça aurait été cool, mais Avec rien. Une un stage même pas surélevé directement au sol à la hauteur de la patinoire de ben pas la patinoire mais on était euh, bien évidemment au euh, United Center euh, de Las Vegas. Ben, non non non, c'est pas le United Center, le United Center ça c'était Chicago l'Arena des Blackhawks. Ah, OK oui, c'est moi c'est le stade oh, des Raiders, que je, Raiders. Je, le stade des Raiders de Las Vegas que je me souviens pas le nom par cœur. Oh, ouais là. ouais. Okay. Mais 53 000, 000 personnes, je pense qu'ils ont dit? 54 000, c'est ça. 54 000 qu'il y a eu comme, euh, comme événement, mais honnêtement, euh, ça faisait pitié, là, t'sais, euh, on pourrait passer rapidement les combats, mais, tu sais... C'est euh... une dernière chose, là, moi, j'avais l'impression qu'ils ont tout dépensé d'un pétard à Russell qu'il qui restait plus rien sur son ce là <rire> Ou ils ont tout dépensé pour le salaire à Brock Lesnar puis ah. il reste plus rien. Ah, peut-être Goldberg et tout, des gars qui mm -hmm. sont payés 3 millions pour faire un qu match. Qu'est-ce que t'en as pensé euh, du fait que Sasha Banks n'était plus... elle n'a pas fait son combat? Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais j j'ai entendu dire peut-être des rumeurs de COVID-19. Je ne sais pas si ça a été confirmé, mais je sais pas trop. j'ai entendu des rumeurs euh, par rapport à ça. Il semblerait aussi qu'ils euh, l'ont su comme 24 heures avant. Ah, ça, je, de... je pas. De, de l'annoncer. Ça aurait été bien qu'ils l'annoncent. Mais euh, mm -hmm. ce, que je, ce que je crois, c'est que c'est peut-être juste un genre de fake news et puis il n'y avait pas le choix de ramener euh, rapidement Becky Lynch. Ah, okay, euh, qui a eu un bon pop. Pour bien promouvoir Becky Lynch. as pensé à de quoi du pop, quand t'es arrivé, c'était-tu... Oh, c'était cool, juste que le match avait fait un rock bottom à 2-3, je sais pas. Lutte un peu, ma fille, C'est chien aussi pour euh, une athlète comme... Euh, Jacob Belair. Yaka Belair, qui... qui a euh, prouvé et, et monté les... les euh... Il se crève le cul depuis 2-3 ans, c'est ouais, facile. Ouais, c'est ça, puis tu sais, euh, elle méritait son push, puis du jour au lendemain, bang, c'est comme genre... Euh, en 10 secondes, tu te fais battre. Je trouve ça un petit peu ordinaire. Euh, J'ai écouté plusieurs euh, autres podcasts que je n'aimerais pas pour l'instant, euh, mais euh, aussi ont un petit peu la même, la même opinion que nous euh, suite à ça. Et puis, je pourrais même partager un petit peu euh, l'opinion de, de, de, de certains qui ont même mentionné que... Euh, pas, des, pas des propos racistes, c'est pas ce que je veux dire, mais non, non, non. Euh, le fait qu'une euh, athlète serait d'origine différente d'un Américain... Euh, y, facilement, il serait dépouchable. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu ouais, mais Becky est irlandaise et pas américaine. Non, mais... Euh... De race blanche ou tout ça. Ouais, dire? de race okay. blanche, tu caucasienne oh, oui oui j'ai compris. Tu sais, parce que, euh, honnêtement, il euh, y en a plusieurs, là, tu sais, des, euh, des Afro-Américains qui ont dépouché bien vite, t'sais, des Coffee Kingston qui ont fait jobber pendant, je ne sais pas comment... Shanton ben Benjamin. Ben il y avait battu trois fois Triple H en 2004. C'est vrai, tu as raison. Y en a-tu d'autres vite de même que tu penses là? Euh, Coco Biway. <rire> non mais Coco Biwa, ouais. c'est le. Dog Carda qui jobé. Il faisait part de WrestleMania, tu sais, John Carlton? Non c'est ça, Je trouvais ça bien ben, ben Il y en aurait d'autres, mais on... Ben, Apollo Crews, Ils ont donné, ils ont donné une belt. Ah oh, le temps là, il fait comme ça. Il était encore champion. Non non, non, non, non, champion intercontinental, c'est euh, Nakamura. C'est vrai, c'est Nakamura. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de voir Nakamura venir danser, puis après ça, il son camp. Ça ouais, je euh, sais pas, j'aurais pu faire, faire un rematch, quelque chose. Ben, Là, il a dansé, il y a, y a eu l'air plus, excusez-moi l'expression, il a, a eu l'air plus d'un de mongol qu d'un que d'un lutteur. Il hein? y a eu l'air d'un de lune. désolé. C parce que, sais, euh, c'est une, une grande légende de la lutte, euh, Nakamura, puis je trouve qu'ils font rien avec. Depuis un bout, là. oui, il est champion intercontinental. Peut-être qu'ils se sont dit, euh, oh, on va te donner un ce pour que tu formes ta gueule. <rire> Peut-être aussi. Non, il va se rendre compte qu'il ne faisait plus rien. Puis... Ah, c'est sûr. Bref. Bon, donc, enchaînons avec les résultats. On va arrêter de ton du pot et on va enchaîner avec les résultats. Euh... Bon, dans le pré-show, Biggie a battu Baron Corbin par pinfall pour récupérer sa mallette qui s'était faite voler. Comment t'as trouvé euh, le nouveau personnage de Baron Corbin qui a gagné euh, des millions ouais, Ça, c'est un peu plus tard. C'est arrivé euh, la semaine d'après à ce Ouais, Ouais, c'est quand un... même. Euh... C'est pas si mal. Hein. Ouais, il se la pète, il y a de l'argent. Euh... Et puis, euh, Biggie, est-ce que tu penses que ça pourrait être un prochain euh, grand champion euh à la WWE. Bah ben, j'y souhaite bien. Ça fait des années qu'ils promettent un push en solo. Oui, puis ouais, euh... il semblerait que Vince McMahon euh, l'aime beaucoup. Là, euh, il euh, aimait bien New Day, C'est ça, donc peut-être que, peut que ce qu'on vient de dire juste avant, euh, on se trompe. Alors, euh, laissons la chance au coureur, à Biggie, puis on verra ce qui va se passer dans le futur ouais. pour Biggie. Alors, nous allons enchaîner avec les résultats du, euh, du premier combat du gala officiel, bien entendu. C'était RK-Bro. Euh, qui ont vaincu euh, AJ Styles et Hommos par pinfall pour gagner le champion WWE Raw Tag Team Championship. C'est ça. Euh, tu trouvé ça? As trouvé, as trouvé, as trouvé ouais, c'était quand même bien. Euh, c'était un bon combat. Euh, ça bougeait bien. Euh, bon 7 sur 10 quand même. J'étais content que Randy Orton et, euh, et Riddle, euh, qu'un vétéran et un, un rookie, euh, il se complète devenir, bien euh, Oui, oui c'est quand même bien Puis euh, je, je sais pas, c'est peut-être moi qui, qui me trompe Mais euh, j'ai vu sur internet que suite à ça, Randy Orton, il aurait comme battu un record Mais je me souviens pas, c'est un record de quoi cool. C'est pas un record du nombre de pay-per-view Ah, c'est ça, ça m'en revient, man T'avais bien raison, c'est le record du nombre de Summer Slam ouais c'est ça. Il aurait battu comme Undertaker euh, dans le fond dans un record de, de, de Summerslam, je pense, ou quelque chose. Oh, ils oh, ont une copelle à l'us actif, là. Oui, ouais, ouais, exactement. Le nombre exactement. exact, au, au pire, on leur dira un moment donné, le nombre. Là. Undertaker, dans le fond, ça s'est arrêté comme euh, 16 matchs à Summerslam. Puis, euh, tu sais, suivi de genre Edge, Mankind, Steve Austin. Mais euh, lui, il en aurait eu plus, là, genre 17, là, genre. Okay. Mais bref, c'est ça. Donc, ensuite, euh, continuons avec le prochain combat qui était euh, Alexa Bliss euh, contre Eva Mary, qui était un match euh, pour le moins très, très, très euh, médiocre et ordinaire. J'ai mis 4 sur 10 et j'ai été généreux. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir ce que j'ai noté ouais. Tu veux bien m'entendre ouais. Écoutez bien ça. Eva Mary déçoit beaucoup. Ouais, puis oui. il semblerait que c'est ce voulait euh, qui, en, qui aurait engagé Eva Mary. Alors, il aurait appelé yves Mary. il dit « Je veux te revoir sur le roster ». Je ne crois pas qu'elle ait de la marchandise Elle est bien belle, Elle est bien cute, mais... Très ordinaire. Mais tu sais, côté lutte, là, m'excuse. Elle écoute à manger. Exactement. Et euh, le troisième combat... C'est euh, un qui... match par équipe? Non, non, non, le troisième non. combat, non, non, non, c'est Damien Prisk ah, euh, contre Sheamus pour le US title. Euh... Donc, moi, je m'attendais à mieux. C'était pas méchant, mais je m'attendais à mieux. Ouais, c'était quand même un bon combat... Euh... Mais euh, Damien plus, moi j'achète pas le personnage là. Mais... Je l'ai aimé mieux à qui était avec Bad Bunny, ça c'était mm -hmm. bon ouais, ouais ouais Pis Sheamus, ben, c'était un vétéran il... C'est ça, il est... il est tout le temps à la marchandise malgré tout là. Ses combats sont toujours bons oh, C'est un bon est... mid Carter. Ben il a déjà été Chimus... champion du monde F... F... Ouais mais On peut-tu s'entendre tu sais oh, Ouais c'est ça. Il, sera... il ouvrira jamais une carte puis il la fermera jamais là, Pour les de 3 4e match Ouais c'est ça Et ça s'est suivi dans le fond du combat par équipe qui mettaient euh, au pause euh, les champions par équipe de SmackDown C'est ça SmackDown Oui les champions par équipe de SmackDown J. Ouzos et Jimmy Ouzos, les frères Ouzos, accompagnés de Paul Heyman, Qui ont défait... Euh, Paul euh, Lehman était là, mais ça ne me semble même pas marqué là ben, c'est pas marqué euh, comme... Oh. Oh non, mais c'est pas grave au pire... Euh... Euh, ben peut-être, je sais plus. <rire> c'est pas grave. Oui. Non, non, et vrai. puis, euh, ils ont défait dans le fond euh, la famille Mysterio qui est, qui est composée de Ré et de Dominique. Très bonne chimie, beau spot, mais euh, le, je trouve que le match à Mon End Bank était meilleur. Ouais, ouais, oh, oh, t'as euh, raison, c'était vraiment meilleur. Ouais, ça une coche au-dessus. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite de ça, ça s'est euh, continué avec, euh, ben on en a parlé un petit peu tantôt... Euh, le fameux match euh, féminin qui était euh, à la base Bianca Belair face à la, la championne Bianca Belair, oh, face à euh, Sacha Banks. Et puis, euh, finalement, Sasha Banks ne s'est pas présentée au ring. Euh, C'est Carmella qui est arrivée. C'est Carmella qui, euh, qui a pris le, le lead. Et puis euh, finalement, Elle a fait sa petite guidoune pour parler au micro, mais ça. la plus belle femme du monde. Nan, nan, nan, Et voilà. On s'attendait à avoir un combat euh, un contre un de Carmela et de Bianca Belair. Et euh, la chanson de Lynch euh, s'est faite entendre. Donc il y a eu quand même eu un bon pop. Oh, très beau Je retour. Je ne dirais pas que c'est nécessairement le pop de CM Punk Oh non, loin tout de à là. Mais c'était quand même bien. Euh, c'était excellent. C'était quand même bien. Le là, meilleur non? pop féminin. <rire> ouais, on peut dire ça de moins. C'est ça. Mais ben là, tiens on s'entend qu'un match qu'à 1 30 secondes, on ne peut pas vraiment noter ça. Je ne pas vraiment évaluer non, Je ne l'ai pas évalué non. non plus. Mais honnêtement, ce genre de truc... Moi j'ai trouvé ça euh, égoïste un peu là, tu sais, j'ai trouvé ça un peu poche, de, tu sais, t'arrives, tu ramasses la belle, On viens d'en parler, là. pas besoin de t'éterminer, mais Ça pfff. fait comme Brock à SmackDown quand il est arrivé à fait un F5 à Kofi Kingston, un, 2-3 un peu. C'est ça, c'est un peu le même principe. Ensuite, euh, Drew McIntyre a défait Jinder Mahal by Pinfall. Ouais, puis euh, Veer puis Shanky, eux autres, qui étaient bannis du ring, en tout cas. Yes. Euh... Euh, en parlant de virer euh, Shanky, là. Shanky, ouais. moi j'aimerais ça voir. Il y a deux Cruiserweight dans la WWE. Ouais, vas-y. C'est des Arabes un peu. Ah, oh, ben oui. Je me souviens pas de leur nom. Euh... Et Colin, ça m'échappe. Ben, C'est pas le frère Devery parce que le frère Devery était Jésus, je pense. Mais il y en a deux, ils sont ensemble là, de cette année. Ouais, à... oui, il y a eu un segment avec Jinder Maul et ses deux acolytes avec. Les Lightweight, Mansour et Mustafa Ali. Ah, oh, OK. wow, oh, oui, J'aurais aimé ça. ça les J'aimerais ça, moi. moi C'est un fantasme, je pense, là. Qu'il y une stable de tout, <rire> un ta monde. tout ce monde. Un fantasme. Tout ce monde-là, ensemble, oh, oui. dans une stable arabe, là. Tu sais, un peu là, comme dans le temps de Iron Sheik, puis qu'il y avait... Euh, D'autres gars avec lui, pis qui avaient ramassé Sergeant Slaughter. Tu sais, c'était. Ah ouais, dans le temps de la, la ah, guerre du Golfe. Ah, moi, j'adorais ça, je trouvais ça, là, complètement euh, savoureux. La fille du Sergeant Slaughter avec Hogan avait sa menée 7, le genre, oui. là, genre, le général Adnan pis le colonel Mustafa. C'est ça, ah ouais. exact. Et qui c'est On sait jamais. C'est ça. À qui. À qui <rire> Pakistan. <rire> N'importe quoi. Ouais, ah. je sais. <rire> ben, peut-être ça va se faire, vu que le 11 septembre arrive, là. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Yes! Donc, continuons. Euh, par la suite, il y a eu l'excellent le, combat de Charlotte Flair contre euh, Nikki. Nikki et, H. et Real Replay. Replay c'était un. Pour la oh, ceinture, ceinture féminine de Raw uh, WWE. Tu trouvais ça comment le combat? C'était excellent. Hein? Charlotte, toujours la meilleure. Je pensais qu'elle allait être punie, mais elle n'a pas été punie à cause de son séjour à la Triple A. Yes! En parlant de... Euh, Ils ne sont pas trop impartiales. Char hein? Ben non, c'est sûr qu'ils ne sont pas impartiales. sais. Euh, Sachant bien que vous avez fait un affaire de main. parenthèse concernant euh, la Triple E. Il semblerait que Charlotte a pu euh, s'absenter d'un événement, je crois que c'est Raw. c'était un autre show, je ok. Elle avait demandé aller, de, de s'absenter. Pour aller rejoindre son amoureux, Andrade, à la Triple E pour le combat euh, face à Omega qui est un excellent combat et qui manageait... c'est qui qui manageait Android Adoui? Son, Son papa? Son papa Rick Ah c'est good! Papa Rick Slay! Double Hall of Famer puis 16 fois champion du monde? C'est ça! Oui, exactement! 16 fois papa! Non, ah ben peut-être, il ouais, y a eu un paquet de femmes là. Son Non, on fait bien des jokes, Rick Frost une grosse légende pis... Il y a bien oui, du mérite. Bien sûr. Il bien paraît qu'il s'est mêlé du combat, le beau Rick. Oui, le Rick euh, a fait 16 chops. <rire> 16 chops Non, mais non, mais non. Il a, fait, euh, il a fait plein de chops et il a fait son figure four euh, leg lock. Ah, mais c'est cool. Yes. Revenons à, au combat de euh, Charlotte. Euh, excellent. Euh, saut à l'extérieur, suivi d'un car screw que je me souviens. Euh, c'est un beau petit highlight qu'il y a eu euh, durant euh, le combat. Et puis. Euh, c'était le match de la soirée, je pense. Oh, ben, euh, ça puis le, le match suivant, m'a t'avoué. Yes, euh, Edge contre euh, Seth Rollins. Comment t'as trouvé ça, toi? Ah, oh, l'entrée qui faisait Brood, là. Ouais, c'était vraiment cool, un, là. Un à Gangrel puis euh, à yes, Christian à euh, l'époque. Euh, je vais ouvrir une petite parenthèse... Euh, une parenthèse... <rire> <rire> une petite parenthèse de suite à euh, Gangrel. Gangrel, dans le fond, là, euh, il semblerait que la EW était supposée d'engager Gangrel. Ben, c'est pas déjà fait. Ouais, mais ça se fera pas finalement à cause remont. de l'affaire de The Brood. Ouais, ça a l'air que ça l'a comme coupé le... Ben, il euh... juste... Ça s'appelait Vampire Warrior, comme dans Nashwindy, ça s'appelait de même, ça. Je sais pas trop. Mais bref, euh, ça, ça reviendra pas. Euh, parce qu'il voulait ramener... Euh, il voulait... Un brood? Là. Ouais, Brood, peut-être. Ça appartient à WVU, comme ça? Euh, je sais pas. Ouais. Bon, bon ce sera pas Mais Ben, en gros, là, c'était... Edge, là, c'est comme on l'a déjà connu. Pis... Ah, ouais, ouais hein, On dirait que j'ai a pas vieilli. Ah Edge, c'est toujours bon ce qu'il fait, il look puis il y a toujours des belles entrées. eux. Ça Rollins du tout, c'est très bon. Hein. Le combat suivant était le champion, le Mighty Champ, Bobby Lashley, accompagné de MVP contre Goldberg. T'as trouvé comment? T'as trouvé que ce combat-là, comment toi? Pour le WWE Championship? <rire> ah ben ce que, ce que je tu veux vraiment que je te dise la vérité de ce que j'ai marqué Oui. J'ai marqué, Lashley a fait son possible puis j'ai marqué Goldberg ne l'a plus du tout. Comment t'as trouvé ça toi quand il a pris euh, l'Ashley euh, du troisième corps pis euh, il a fait. Quasiment, un... quasiment crissé sa tête? Ouais, ouais ça c'est euh... assez ordinaire là. Ah il, il a failli tuer deux gars, ça veut dire là. Pis t'sais, ça, ça a circulé beaucoup là que tu sais. Ah oh, euh, Goldberg, il est euh, pas super que ça. Je suis désolé Goldberg là. Va te coucher, là, c'est le Tu T'as blessé tu t'as blessé Bret Hart, t'as blessé. Euh, Undertaker? Undertaker. Pis là, t'es rendu à. T'attends-tu genre. Ça, ça va-tu prendre une mort, genre, pour qu'il arrête de mettre ce gars-là dans un arène? Moi, je trouve ça complètement ridicule. Le gars-là, il faisait des matchs de une minute avant. Moi, j'ai jamais compris le, le hype autour de Goldberg. Euh, C'est mon opinion, puis je vous la partage. Euh, il est fini. C'est le temps les bottes avant qu'il arrive un accident il wow, y en a beaucoup qui vont partager ça. Malgré que ça y a... Moi, personnellement, je trouvais qu'il était bon là, dans le monde Night War là, en 1998. Là, c'est pas peu. Il y a eu là, sa, sa fameuse streak de 167 matchs. Là, ouais, ouais. Fameux... Ça, c'était pas si peu, mais après ça, une fois qu'il a perdu, c'était moins bon. Il n'y a jamais eu l'exposure qu'il y, des... qu y avait. Exactement. Eu. Et puis, euh, l'événement de SummerSlam 2021 s'est terminé avec euh, le champion Roman Reigns qui euh, avait un, un combat face à John Cena. Et puis, euh, Roman Reigns a battu John Cena. Moi, j'avais trouvé que c'était un bon main event. Cena, il n'était pas trop rouillé. Ça faisait quoi? Un an? 15, quasiment 15 mois qu'il n'avait pas lutté. tout? C'était quand même un bon combat. Oh, il a fait son possible. Et, Et bien, puis, bon euh, nous, on avait mis un 8 sur 10. Moi, j'ai mis 8 un sur 10. Oui, 8 7, 8. 8. C'était bon. C'était excellent. Et puis, on a vu euh, un bon pop de Brock Lesnar mm. qui est arrivé à la fin avec un nouveau look. Finalement, ça a été la soirée des surprises. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas le choix. Honnêtement, avec la ew qui base beaucoup euh, de courant de ce temps-ci, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent des flamèches Puis ils euh, sont dépassés. La WWE, ils sont dépassés. Puis tu sais, euh, là, il n'y avait pas le choix de réembaucher Brock Lesnar parce qu'il y avait déjà eu dans le temps. On avait parlé dans des podcasts là, y a un éventuel retour de Brock Lesnar. Mais là, à la AEW, il y avait eu des rumeurs là-dessus. Là. C'est ça. Donc, okay. euh, il n'y avait comme pas le choix de ont mettre le dû payer un gros montant. Là. Un genre de 10 millions. Là. Ah, je ne sais pas combien. Ah, là, ça va être assez malade. Nous, nous allons enchaîner maintenant une nouvelle, euh, nouvelle assez triste. Ben, Ce n'est pas un mort, mais en tout cas, ça s'en vient. Pauvre gars. Pauvre gars. Ben, C'est ouais. sûr qu'il ne reste pas 100 ans à vivre. C'est euh, l'ancien Nasty Boys. Euh, vous savez, ceux-là qui ont été tag team of the year en 1994. Euh, Brian Nobbs, Et non Jerry Sachs. Là, Brian Nobbs, le, le gros blond qui donnait des coups de sous de bras. Eh ben, Figurez-vous qu'il est bien malade. Euh, C'est quoi là, le fendre euh, fond, fond quelque chose? They refund? Ben ben non, ben non, non, non, Il y a le mot fund dedans. Ouais, ouais c'est go fund me. Go En fait, c'est ça. Euh, ils, ont, euh, ils ont fait un.. Ils essaient de, de ramasser des fonds afin qu'ils qu soient plus malades. Fait c'est ça. Alors, euh, une autre mauvaise nouvelle, là, c'est vraiment un mort. C'est euh, la légende de Dominique Denocci qui est décédé le 12 août dernier à, à Freedom, Pennsylvania âgé de 89 ans, il a été dans le temps, tu sais, l'enceinte, la WWF, là. Ouais, ouais. il est en équipe avec San Martino, c'est ça qui. A... Yeah, est? Oui, c'est ça. Puis euh, il y a, a eu des partenaires, là, euh, Dino Bravo, Tatanka, Mr. Fuji, tout ce monde-là, là, euh, Pat Patterson, tu sais, il, il, il, il jouait là-dedans, là, dans, dans, dans, dans la, la vieille école, comme il, on dit. Il a entraîné Mick Foley, je pense, que euh, oui, que ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Shane Douglas. ça. Le franchise. Oui, exactement, exactement. En parlant de mort aussi, il euh, y a aussi euh, la belle Daphné qui s'est euh, suicidée récemment. Euh, c'est très dommage. Parce ben, que ça laisse croire qu'elle s'est suicidée, Oui, c'est ça, puisque euh, un petit peu avant son décès, euh, son annonce de décès, il semblerait qu'elle aurait publié une vidéo concernant un peu, euh, genre une vidéo qu'elle allait se suicider. C'est ça que tu m'as sur Twitter, sur YouTube, sur les ouais, réseaux sociaux, euh, whatever. C'est euh, assez ordinaire, mais c'est assez triste euh, quand vient le temps d'un suicide. Bref, euh, pensant à autre chose, euh, ça, ça m'est beaucoup. Et puis... Euh... Awesome Kong, de son vrai nom, Kia Steven, oui. qui avait quitté la AEW lorsque son contrat a expiré le 1er juin dernier, en 2021, n'ayant pas concouru, concouru depuis 18 mois. Depuis, elle n'a pas été active et lors du pay féminin, entièrement féminin NWA Empower du 28 août dernier, elle faisait son retour sur le ring et annonçait par la suite qu'elle se retirait de la compétition. En parlant de la NW, de NWA, ouais. euh, tu sais qu'il... Y... Hebdomadairement, il y a des événements de la NWA qui se passent à la télévision. Non? Ouais, ça on en avait un parlé. Un peu moins médiatisé, mais euh, il y en a un petit peu. Et puis, Ric Flair aurait fait son apparition euh, récemment lors d'un événement. C'est euh, bien du moins, il a été champion du monde. Exactement. C'est avec et Rose. Euh, ça. Euh, parlons un petit peu, euh, mm -hmm. puisqu'on parle un petit peu du, du monde euh, de l'Indie, euh, l'ancien catcheur de la ECW euh, et de la WWE, Tajiri, euh, fera ses débuts. De, euh, durant l'événement Fightland de la MLW, la Major League Wrestling, le 2 octobre prochain. Eux autres, ils commencent à monter les échelons. Oui, hein? oui, ouais, vraiment. Euh, ça bouge beaucoup, comme on dit euh, dans notre jargon. Passons euh, maintenant à AEW. Et euh, comment t'as trouvé euh, lors de Rampage, l'arrivée de CM Punk? Ah, oh, c'est le comeback of the year. Ouais, moi, aussi, moi aussi, honnêtement, je pense que c'est le comeback of the year, puis même que je pense que c'est le comeback of the decade. Puis moi, euh, tu vas peut-être être, être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que CM Punk, là, ça peut être le Hogan de la l'AEW. Peut-être. Peut ben moi j'ai cette opinion-là. On verra bien ce qui va se passer euh, lors de All Out euh, Il ne Il sera pas habillé en jaune puis en rouge, pas ça que je dis, mais en frais de popularité. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de rumeurs lors, euh, pour All Out mm -hmm. aussi. En euh, l'autre, il semblerait euh, que euh, la belle Lana aurait fini aussi son, euh, son contrat de 90 jours, son compétition de compétition des 90 jours. Peut-être qu'on pourrait peut-être l'avoir euh, ce soir. Et puis, il y a aussi des rumeurs euh, qui disent que peut-être Jerry Deking Lawler serait présent lors de l'événement euh, de ce soir. Ruby Riot, je pense qu'il y avait des rumeurs. Ruby Riot aussi. Il euh, y a aussi euh, Daniel Bryan, qu'on parle pas beaucoup ces temps-ci, mais qui semblerait que, euh, d'après moi, là, on va le voir ce soir. J'ai bien, bien hâte à l'événement, honnêtement. Ben, ça peut être IW ça peut être Impact. Ils font comme à se partager ouais, ça des mais, fois. mais euh, moi, je pense qu'il va arriver à de ce soir. Oh, et ça, j'aimerais bien ça. Moi, euh... je, ce que je prédis, c'est qu'il va venir faire perdre Punk dans son match contre Darby Allen. Et hey, moi, c'était Chicago ce soir. <rire> Où je pense qu'il ah, est trop important à Chicago, ce gars-là. Ben, sa ville natale, il est bien trop si important. Si tu avoir pourquoi? un bon heal, Daniel Bryan est capable de livrer un marchand. Ah, c'est sûr, il y a ça, mais... Il, en en en, il va se faire lancer les tomates, Daniel Bryan, puis ça serait une mauvaise de Ça peut une va être mis mise à prix un coup parti. Exactement. Euh, aussi, vous saviez aussi que, lors de Harland, ce soir, il y a un match de cancelé. Il, a, il était supposé avoir un match... Euh, ben, ben, le, à Dynamite, le 11 août dernier, euh, ils ont annoncé qu'il allait avoir un match entre Andrade, Elidolo et Pack. Ouais. Mais malheureusement, le 1er septembre, on a appris que le match était cancellé parce qu'il n'y aurait pas eu des problèmes durant le voyage, dans fond, ouais. Oui, et puis. Euh, Peut-être blessé et, aussi. Là. Ce, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la, la, le combat royal euh, féminin, féminin et ils ouais. l'ont mis sur, euh, sur la, la, la programmation. Au euh, de le mettre à l'autre. Ou au de le mettre à, à, à, à, à, à la euh, au Dark Match, là, ou, euh, au, euh, au teaser, l'espèce de, de, de, de, de takeover de la de la EIW. Alors, euh, enchaînons maintenant avec ce que les gens veulent, veulent entendre, nos pronostics pour l'événement de All Out qui euh, sera ce soir dès euh, 20h sur euh, Fight, sur euh, paquet d'autres euh, euh, émissions de télé, de, de, de, de câble distributeurs distributeur. Sur Bolly Rose, ouais, exactement. le fameux site pirate Bolly Rose, mesdames et messieurs. <coughs> Alors, le, le, lors du pré-show, il y aura Best Friends, Orange Cassidy, Chuck Taylor et Wheeler Yuto avec Jurassic Express, Jungle Boy et Lunches Horus. avec Marco Starr. C'est un 10-man tag team match. Il affrontera le Hardy Family Office, Matt Hardy Private Party, Izzy Cassidy et Mark Quinn, and the Hybrid 2, Angelico et Jack Evans. Bon, ça va être Jurassic Express qui vont emporter ça, à mon avis. Là. Je ne pense pas que ça s'ouvre. Ouais, ouais. ouais, moi, je pense que oui. Mais... Le temps de Jack Evans, ils font Jabouille. Mm, mm, mm, je ne sais pas mm. si tu l'as vu récemment à Dynamite. Ouais, ils ne font oui. plus rien avec. Pourtant, c'est un gars qui est, est full-hoc. Yes, yes, yes. Ensuite de ça, dans le fond... Euh, y... ben, on... Je ne sais pas s'ils vont ouvrir. Là, euh, on, on, on en voit les... les euh... Ils ne sont peut-être pas, les... peut pas dans le bon ordre. C'est ça, ils ne sont peut-être pas dans le bon ordre. On ne le sait pas encore lors de, de l'événement. On a parlé euh, juste avant... Du. Euh, le, la Battle Royal de 21. Euh, Casino Battle Royale pour euh, le titre de la EEW. Donc, euh, les participants sont. On aura une chance au titre, pardon. Le euh, number one contender. Ah, ok, c'est le, le number, number one contender, ok. Il va avoir euh, Nyla Rose, Thunder Rosa de Bonnie, Big Swall, Julia Hart et plus là, je pense. Ouais, ça a l'air hein? a été remplacé. Qui Probable, se... Probablement par euh, Ruby Riot. Moi, c'est mon opinion, là. Ruby Riot ou Ben Lano Ouais, mais lui, euh... Ou peut-être une fille out of nowhere qu'on va faire comme. Eh! Hey, ok. Lufisto serait bon. Ça serait hot. Hein? ouais j'aimerais ça. Yes. Euh, T. Conteeves. Euh, Diamante. Penelope Ford. Red Velvet. Hikaru euh, Shida. Emi Sakura. Jade Cargill. Kira Hogan. Abandon. Laila Hirsch. Killin' King, Rebel, Jimmy Hater, Hannah J., Ryo, Sky Blue versus One Woman to be Determined. Moi, j'aime beaucoup Abaddon. <laughs> Abaddon. Abaddon, Abaddon. Abobo dans Double Dragon aussi. Hey, elle fait peur, là. Mais. Euh, moi j'ai un parti pris pour Thunder Rose Et moi donc ouais, J'aime beaucoup euh, sa personnalité, j'aime beaucoup son charisme J'aime beaucoup son... Euh, ça ça ferait une belle fio avec euh, Et la dentiste que ça pourrait être euh, un très bon euh, combat contre Britt Baker Britt Baker, ouais, la dentiste DMD Exactement Ensuite de ça, il y aurait un match simple mettant euh, oppose John Moxley face euh, au lutteur de la New Japan Pro Wrestling, uh, Satoshi Kojima. Ce qui reste d'être un excellent combat. Ça reste d'être assez, euh, assez stiff. Ouais, oh, mais un, un concours de church je pense. Oh, ouais, ça va être, euh, ça va être excellent. Euh, par la suite, euh, nous aurons euh, notre gros homme, notre gros spectacle, Paul White. Contre QT Marshall qui sera accompagné d'Aaron Solo et de Nick Komoroto. Oh, le groupe all White va gagner. Tu penses? Il va faire un chokeslam. Ça sera pas long ce combat-là. À mon avis, 3 minutes, uh, time chrono. C'est terminé, un, 2 trois. On, on passe en arrière, on va, on va boire une bière. Un autre match par exemple qui promet, c'est Chris Jericho contre MJF. Un single match. Puis si Jericho perd, il se retire de la compétition. mais D'après moi, Jericho est en... Il est encore capable de, de lutter encore une coupe d'âme. Comment tu as trouvé l'histoire autour de Chris Jericho et MGF qui ont, ont fait tirer ça? ouais les deux épreuves d'Hercule un peu. Oui, ouais, ouais, ça s'est bien fait quand même. Hein. Oui, ouais, c'est bien monté. Ça, ça a commencé avec le premier chapitre qui ouais. était avec Sean Spears. Oui, c'est ça, Sean Spears. C'est ça. Et ensuite de ça, euh, ça s'est poursuivi dans un match euh, extrême, hardcore, violent avec Nick Gage. T'avais-tu quelque chose à nous dire à propos de Nick Gage? Ben, Nick Gage, là, ouais. je, ben, je, ben, je pose la question, c'est pas pour caler personne. Si vous avez vu Dark Side of the Ring, ça blonde, c'est une junkie. Je sais pas. Chris, ça a l'air d'un oignon, tabarnak. Ha, <rire> Malade! Et puis, euh, ça s'est poursuivi avec... Euh, euh, ils ont déterré euh, Juventus Guerrera qui est venu nous faire des moonsaults. Ça, ta c'était le meilleur match de la, de la gang. Là. Yes! Et puis, ça s'est euh, poursuivi avec... Euh, avec Wardlow et non Sonny Wardlow. C'est ça. Et puis, euh, maintenant, ben, on va avoir lieu euh, un beau combat. Ouais, mais il y avait perdu contre MJF dans la cinquième partie. C'est ça, je pense, c'est ça. Hein? Là, il y a comme un rematch à Soir à Haaland. C'est ça, exactement. Puis Jericho met comme sa carrière de catcheur en jeu. C'est ça, en jeu. Et puis, ensuite, il va avoir Miro, passe son temps à l'extérieur du ring, il ah, On va chronométrer ça, mon pire. Eddie Kingston. Pour le championnat TNT. Moi, là, j les gens à sur Internet disent que ça va être un squash, que Miro va faire un squash on va sur faire mais je suis désolé amateur de lutte là, mais je pense que vous connaissez pas Eddie Kingston OK Eddie Kingston c'est une des cinq personnes les plus violentes dans le monde de la lutte professionnelle ouais, disons que donc il euh, est en il vraiment pas sa place là euh, un petit peu loin derrière Aku, là on s'entend Akou c'est une classe à part là ouais, Eddie Kingston non c'est pas son premier barbecue. Fait que je pense que ça va brasser sur un méchant temps lors du Migros Eddie Kingston, l'Anoune, sur le bord du ring. bon je sais pas si ça va revenir à ce soir. En tout cas, y a des rumeurs, là. C'est ça. Mais lui, il va passer son temps à l'extérieur du ring. Ah, au moins... c'est un match de 10 minutes, au moins 4-5 minutes. C'est ça. Ça suivra probablement du combat que j'attends le plus depuis longtemps. C'est le combat de cage, mesdames et messieurs, entre... Les Lucha Brothers, Panta El Zero Miedo et Rue Phoenix oui. qui vont affronter les Box. champions par équipe, Matt Jackson et Nick Jackson. Ça va être. Les fantastique. jeunes chevreuils. Je souhaite de tout mon cœur que les Young Bucks perdent la ceinture. Ah, tout le ça monde va espère ça. Ça du bien. Tout le monde espère Je, ça. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils perdent la ceinture. Je souhaite de tout mon cœur. Qu'il perde la ceinture. Allons-y avec un autre combat. Pour le Women's Championship de la Qui euh, va être Dr. Britt Baker DMD. Avec Rebel. Avec Rebel. Contre Chris Statlander. Et pas Chris Candido. Non, non, non Chris Statlander. Ouais, c'était Statlander. Ouais, Statlander. Ben, d'après moi, Britt Baker, va garder sa strap, là, ça, c'est sûr. Oui, parce que d'après moi, elle va aller rejoindre Thunder Rosa ou la lutteuse non déterminée du Battle Royale qu'on ne sait pas. Ah, oh, peut-être. Peut-être que c'est... Euh... Ça va-t-il se faire à Dynamite? C'est peut-être Mickey peu. James? Ah, c'est peut-être peut peut Lufisto? C'est peut-être Virgile? Ben c'est Virgil. peut-être Marty Genetti? <rire> On ne le sait pas. Alors, euh, euh, passons ensuite au combat que tous les gens veulent voir ce soir. Probablement le Match of the Year, mesdames et messieurs, entre CM Punk et... Darby Allen. Il n'est pas accompagné de Sting, mais ça ne s'est même pas marqué. Non, Sting a annoncé qu'il, ah, qu euh, par respect, euh, il viendrait porter son ami euh, mais il sur le bord de la reine puis il retournerait backstage. Pour vraiment que ça fasse un combat loyal. Pas de tricherie, pas de rien. J'imagine que Sting va quand même garder un œil sur son ami Darby. Mais euh, je, comme j'ai dit, je prédis qu'il va se passer quelque chose d'inattendu lors de l'événement. Est-ce que c'est Daniel Bryan? Est-ce que c'est Undertaker? Est-ce que c'est Bashing Booger? Booger? Dieu le sait, mais le job sans doute. Il va-t-il y avoir un, un turn euh, soit de Sting, soit de CM Punk, soit de Darby Allen Ah, tout point, va bien interférer. J'espère qu'elle Je sais pas. J'espère qu'en non là. Ça, ça viendrait scraper la E. Je sais pas trop, mais ça risque de brasser, ça risque d'être des, euh, des meilleures cartes de la E.W. depuis un euh, méchant bout. Euh, un hypothèse. Avoir, nous, en tout cas, on en a parlé souvent ensemble, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je pense que la carte promet énormément, et je crois que ça va être le pay-per-view of the year cette année. Ah, c'est juste. Ben, en tout cas, c'est du moins du côté de la IW. L'événement de l'année. J'espère que, un... que... J'espère juste que CM Punk contre Darby Allen, si 2.0 y intervient, j'espère juste que ça ne virera pas en tag team. Comme ça s'est déjà fait à ICW d'à l'époque. Moi, j'aurais peut-être peur que 2.0 blesse Darby Allen et que le combat n'ait pas lieu. Ça, ça serait chiant, maudit. Et là, il amène Daniel Bryan contre CM Punk ah! à Chicago. Ça, ça pourrait être pas pire ça serait chier pour Dub mais ça donnerait un pop à Daniel Bryan. Un mesti de combat de fou, là. Puis nous sommes rendus maintenant au main event pour le championnat AEW. Kenny Omega, le champion AEW, qui affrontera Christian Cage, à challenger, qui l'a vaincu à Rampage, il y a 2-3 semaines. Oui, d'ailleurs, ce combat-là, pour moi, c'était un 11 sur 10. Ouais, oh, c'était très bon. oh, c'est ce bon. combat-là. On a euh, j'ai tourné long. ma langue 20 fois. Euh, en... Ce que je veux dire, en réalité, c'est que lors de nos derniers podcasts, on avait un peu dénigré euh, Christian Cage en se disant « il est fini, euh, qu'est-ce qu'il fait là? Bla, » bla, bla, bla, bla. Bref, il y a surpris. Il a montré qu'il qu qu avait encore de la bonne lutte. Exactement, exactement. Puis euh, ça a fait un excellent combat. Tu en as pensé quoi de ce combat-là, toi? Toi, tu parles de Rampage, là? Oui, je parle de Kenny Omega comme Christian Cage. Ah euh... oh ouais, ouais c'était c'était excellent. Moi j'ai mis un 9 sur 10. Tout a été plus généreux, mais. Yes. Ouais, bon, le genre de... Euh... Euh, voyons, on le finit. Lauren Predur, Malay, dit plus ça, là, le skill switch, là. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, il a fait ça, sa ça, ça, ça chaise, c'était très bien. C'est très bien. Bon, ouais, et la bon. face de Omega a bien été étampée dans la, dans la chaise. Vous pouvez regarder ça. Euh, euh, sur replay sur YouTube et vous allez voir que c'est savoureux. Va-t-elle être aussi bien étampée ce soir? Nous l'ignorons. Alors, c'est ainsi que se termine l'émission 9 du Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais en compagnie de mon ami, mon éminent collègue, Benoît Laferrière. Merci, mon Ben. Merci, Joe. Et on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Alors, soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest of all time.